Bonjour c'est Pierre Maumont. je partage aujourd'hui avec vous la réponse à la question posée à la fin de la vidéo précédente qui s'appelle l'immobilier locatif le pire des pièges et la question était bah, quelle est donc la manière dont le fisc va calculer le bénéfice de votre opération d'investissement alors je, je vous rappelle les données de cette opération donc nous étions sur un investissement locatif de 200 000 euros financé avec un prêt sur 20 ans, dans les conditions de prêt que à l'heure actuelle. Cette, cet investissement génère 1 400 euros de loyer net par mois. La mensualité du prêt s'élève à 1 000 euros et se décompose en 250 euros d'intérêt, plus 650 euros d'amortissement. Et j'ai ajouté dans ce, dans ce pack intitulé mensualité du prêt, les 100 euros d'assurance d'essai invalidité que le banquier exigera de notre investisseur pour accepter de le financer. Donc au total, on est effectivement à 1000 euros par mois. Cette opération, comme toute opération dans l'immobilier, supporte une taxe foncière que j'ai fixée à 80 euros, ce qui correspond à une, on une moyenne mensuelle pour une opération de cette taille-là. Et puis, il y a toujours un reliquat de charges de fonctionnement de l'immeuble qui ne sont pas récupérables sur le locataire, et j'ai fixé ce reliquat à 50 euros, ce qui encore est une, une moyenne habituelle. Alors ce que, ce que nous avions vu, c'est que le, le solde de, de cette balance rentrée-sortie, eh c'est un résultat positif de 270 euros par mois pour, pour, le, pour nos investisseurs, puisqu'on avait imaginé que c'était un couple d'investisseurs. Euh, et je vous révéler à, à la fin de cette démonstration que l'imposition ne serait pas euh, ni 81 euros comme on l'imagine dans le cas le plus, le, plus, euh, le plus évident en apparence, ni 127 euros quand on a une meilleure connaissance de la façon dont euh, les, les résultats d'investissement immobilier sont fiscalisés, mais qu'en réalité ça serait 434 euros. Ce qui doit surprendre beaucoup d'entre de, vous. Alors en fait, ça doit surprendre 100% des personnes qui ne connaissent pas la façon euh, dont euh, le fisc euh, taxe les, les résultats euh, d'un investissement locatif. Et euh, le but aujourd'hui est de vous expliquer quelle est la méthode par laquelle le fisc analyse une telle opération. C'est-à-dire évidemment l'analyse que vous devez faire vous-même si vous décidez de faire un investissement locatif. Euh, alors voilà, voici la réponse Bon, ce, ce résultat fiscal euh, s'appelle un bénéfice foncier. Ça, c'est le terme consacré que vous, que vous aurez dans le Code général des impôts. Donc, on reprend notre balance entre les entrées et sorties. Bon, cette fois-ci, je n'ai pas repris les chiffres, je viens de vous les rappeler. Le fisc, du point de vue des sorties, ne va pas compter les dépenses de la même manière que vous, vous les comptez. Et c'est là qui est toute la différence, et c'est pour cela que l'on a, au bout de, de ce calcul-là, une, une imposition supérieure à ce que vous imaginiez. Sauf si vous faites déjà, évidemment, du locatif. Dans ce cas-là, je ne vous, vous apprends rien. Euh, vous, vous avez vu donc que la mensualité du prêt se décompose en intérêt et en amortissement. Euh, dans le calcul de, de votre résultat, qui en réalité est un calcul de trésorerie, c'est un résultat du point de vue de la trésorerie, et eh bien vous déduisez l'amortissement, du loyer. Donc l'amortissement fait partie de ce qui est enlevé dans, euh, par, rapport, par rapport au loyer. Eh bien le fisc, lui, ne raisonne pas comme ça. Il ne, il ne soustrait pas l'amortissement sur la considération suivante. Quand vous remboursez votre prêt, les intérêts, ce sont, ce sont effectivement des frais, donc on les déduit. L'assurance qui couvre le prêt, c'est aussi des frais, donc on la déduit. Par contre, l'amortissement, ce n'est pas des frais. Parce que quand vous remboursez la partie amortissement, en réalité, vous diminuez votre dette par rapport à la banque. Donc, en fait, vous êtes en train de faire de l'épargne. Vous êtes en train de vous enrichir. Donc, pour le fisc, ce n'est pas une dépense. Donc, ce n'est pas déductible des loyers. Après, pour le reste, il n'y a pas de différence euh, entre la façon... Euh, donc on, dont on calcule le résultat fiscal et la façon dont vous, vous avez calculé votre résultat en trésorerie, il faut effectivement déduire la taxe foncière donc, qui fait 80 euros, et les charges non récupérables qui font 50 euros. Du coup, le solde de cette partie-là, qui est la partie dont, euh, que, que le fisc retient pour faire, ses, pour faire son, son analyse du résultat, eh bien, ça va être le même solde que la partie précédente, mais augmenté l'amortissement que l'on n'a pas déduit puisqu'il n'est pas déductible donc on avait 270 euros de résultat dans la partie précédente donc de résultat en trésorerie et eh bien ça il faut ajouter donc les 650 euros d'amortissement et on se trouve à 920 euros et ça ça s'appelle le bénéfice foncier et c'est ce bénéfice foncier qui va être la base fiscale de l'imposition donc quel va être notre impôt quel va être l'impôt qu'on va devoir payer dans le cadre de cette opération, et eh bien, c'est la base fiscale de 920 euros multipliée par le cumul des taux applicables. Et je vous rappelle ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente que il y a pour notre couple d'investisseurs qui est dans une tranche d'impôt à 30%, euh, il y a un taux donc de 30% sur ce résultat, plus un taux de 17,2% qui là est commun à tous les investisseurs, qui est le taux qui représente la taxation des prélèvements sociaux. Depuis 2018, ces prélèvements sociaux sont à 17,2. Donc, le taux global de, de taxation de, de cette opération, ça sera 30% plus 17,2, c'est-à-dire 47,2%. Et l'impôt sera 920 que multiplié par 47,2 égale 434 euros. Voilà. Donc, ce n'est pas compliqué. Euh, ça surprend ce qui semblait évident mais qui en fait était un faux raisonnement, parce que le raisonnement du fisc est impeccable. Euh, en effet, l'amortissement n'est pas une dépense. L'amortissement, c'est une épargne, c'est un enrichissement. Et par conséquent, ça doit être taxé, puisque tout enrichissement euh, dans notre beau pays et dans beaucoup de pays est taxé. Et notons d'ailleurs que euh, c'est bien cet amortissement, euh, enfin, le cumul de tous les amortissements que vous avez pendant la durée du prêt. Euh, qui va créer le capital immobilier que vous constituez grâce à l'opération d'investissement. Je vous demande de réfléchir cinq minutes à ça. Euh, donc on est bien sur une création de richesse qui doit être taxée. Alors à partir de là, la question que tout candidat à l'investissement immobilier se pose, euh, elle, elle part d'une constatation, c'est que ces 434 euros... De, de taxes diverses, d'impôts et taxes qu'il va falloir à payer sur le résultat d'opération ils sont donc plus élevés que les 270 euros de trésorerie générés par l'opération puisque rappelez-vous, il y a 270 euros de trésorerie vous voyez, euh, tac tac tac, on y arrive pom pom pom, voilà, 270 euros donc cette opération concrètement vous permet de mettre dans votre poche tous les mois du fait de l'excédent des loyers par rapport aux charges diverses, 270 euros mais vous devrez payer, on vient de le voir un impôt qui fait 434 euros donc ça veut dire que globalement vous serez de votre poche de 270 moins 434 je fais le calcul direct ça fait 164 euros voilà, donc cette opération ne s'autofinance pas contrairement à ce que on pourrait penser, quand on regarde les choses de manière trop simple, en réalité elle demande de mettre la main à la poche de 164 euros tous les mois. Donc à partir de là, quand on connaît ça, la question qui se pose et qui devient vraiment importante, c'est comment je peux faire un investissement immobilier sans payer autant d'impôts, voire si possible, en n'en payant pas. Donc ce sont des sujets que je serai amené à vous présenter dans des vidéos ultérieures. En attendant, pour ceux qui sont pressés d'avoir déjà des éléments de réponse, vous pouvez euh, vous, vous procurer le, le PDF que j'ai rédigé à ce sujet euh, en cliquant sur le lien que vous avez en dessous de l'écran. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle, si elle vous plaît. N'oubliez pas non plus de la transférer euh, si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes. Et pour vous abonner, le conseil est toujours le même, la recommandation est toujours la même. Vous cliquez sur l'icône vert et bleu qu'il y a en bas à droite de l'écran. Je vous souhaite une analyse fructueuse de tout ça et je vous dis à très bientôt.